Notre Ils culture, notre euh, euh, culture à tous. nous conviennent. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy. En attendant, les gauches se réunissent. est ce que les droits euh, le ministre de l'Intérieur, il préfère oh. aurait pu anticiper. Le ministre de l'Intérieur, il préfère oh. aurait pu anticiper. D'ailleurs et préférablement aurait pu anticiper. D'ailleurs et on aurait pu anticiper. D'ailleurs et préférablement, pu... mairie ou pompier, être utile est souvent un choix pas si facile. Parce qu'être utile, c'est choisir les autres. Alors pour nous protéger, mes collègues agents territoriaux et moi, j'ai choisi d'adhérer à la MNT. Première mutuelle santé et prévoyance des agents des services publics locaux. Mutuelle nationale territoriale. Être utile est un beau métier. Mais voilà. Et que dans des guerres condition, on conditions ça. La mutuelle sub-radio. Côté météo, Denis André, ce sera un petit peu de, de nuages, mais des températures plutôt agréables. Oui, oui effectivement, des températures qui, dans l'après-midi, seront plutôt douces hein, pour la saison, presque des températures de saison, légèrement au-dessus, avec euh, 19 degrés à Paris, 20 degrés à Bordeaux, 19 degrés à Toulouse, jusqu'à 23 ou 24 degrés à Marseille. Alors, cette douceur s'accompagne malgré tout de pas mal de nuages, surtout à moitié ouest, hein, des nuages qui vont de la Bretagne, la Normandie, jusqu'aux Pyrénées, important hein, ce matin, un petit peu de pluie sur la Bretagne et pays de la Loire, et quelques gouttes par-ci par-là dans le sud-ouest. D'ailleurs, dans l'après-midi, sur le sud du Massif central, et surtout sur le sud Là la pluie sera un petit peu plus marquée sur la partie est, Il y en a les nuages les éclaircies partagent le ciel, les éclaircies, le soleil brillera plutôt depuis l'Europe jusqu'à la province et la Corse, et les températures, je vous disais, sont douces. À et il faut peu avoir une semaine comme ça, plutôt douce et à et plutôt marquée par l'instabilité. prévoit aujourd'hui la loi telle qu'elle existe en France et telle qu'elle n'est pas appliquée et telle qu'elle qu n'est pas appliquée par le ministre de l'Intérieur. Ouais. Bon, donc Nicolas Bay, euh, vous dites la même chose finalement que Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que euh, à la fois euh, le, ministre Darmanin, le ministre de l'Intérieur et le préfet oh. allemand auraient pu anticiper elle ne veut plus toucher à la cour européenne des droits de l'homme, elle ne veut pas remettre en cause la binationalité, elle ne veut pas remettre en cause la PMS en paix. Il ne l'a pas publié, d'ailleurs, il l'a envoyé, ou il interpelle Emmanuel Macron sur beaucoup de sujets, il y a cette phrase, agronome, nous veillerons à ce qu'aucun règlement intérieur d'aucun équipement public ne constitue une injonction ou une discrimination. Alors, il y a déjà eu, évidemment, des polémiques burkini dans le de l'islam voilà. politique, et enfin, la troisième, c'est que c'est vraiment un choix idéologique parce que pour lui les musulmans sont les nouveaux prolétaires et bien que ce soit du cynisme de l'angélisme ou du fanatisme un comme dans humain, les 1984 sur le l'islam politique. politique et ça c'est un problème parce que euh, en fait cette question les prolétaires sont libres ces jours ci c'est mmh. une ligne de fracture au sein de la gauche ou pour Attends, Et ben pour le barbecue du week-end, Lidl ouais. propose des travers de porc, des ribs original à moins 19%. En ce moment, c'est 4,29€ les 500 grammes. 4,29€ on euh, par a gardien, changé gardien, euh, le, le on dit long quand même sur la ouais. manière dont il est perçu. Bon, Regardez bien euh, le, de le façon, bout là, politique ce premier mai bon, a aussi de rencontre euh, et de ouais, c'est plus de... À gauche, notamment bah, voir à, à droite et insoumis et les verts ouais, euh, ont signé un accord. Non, non c'est pas ça, discute encore avec Qu'est-ce que ça vous inspire vous justement cette union là C'est résiste peu la d'Emmanuel Macron. Le ministre de l'Intérieur, il préfériment, aurait pu anticiper. Le ministre de l'Intérieur, l'Intérieur, il préfériment, aurait pu anticiper. Le ministre de l'Intérieur, il préfériment, aurait pu anticiper. Le ministre de l'Intérieur, il préfériment, aurait pu anticiper. Notamment, on va le voir à droite. Les Insoumis et les Verts ont signé un accord. Ça discute encore avec le paix. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, justement C'est même trop, là. Il y a un résiste sur les mobilisations sociales depuis la réaction d'Emmanuel Macron. C'était plus de 210 000 manifestants selon les 5... Pour la police, les manifestants en tout cas, bien décider. Nous, à... le président doit faire face à la colère de la rue. C'était un premier départiculaire. Après le second tour de la... présidentielle. J'espère que ce mouvement-là, on a trouvé qu'il y a dans ce pays des forces qu de qui doivent être des groupes beaucoup... politiques. On à contre-coeur, Sonia est agent public. C'est parti de ceux qui ont voté contre Marine Le Pen, qui ont mis un bulletin à Macron dans les ordures. C'est pas un mur simple, on a la Macron et il ne faut pas oublier euh, les travailleurs euh, ils sont sur le terrain, ils ont des droits et la retraite à 60... Exemple, on est euh, contre, euh, on considère qu'on est suffisamment dans le cortège d'espoir en gauche humide pour les... À droite à gauche, il se cachait, il emmenait de l'argent et un jour il est froid, il était dans un endroit où il caillait vraiment. Donc qu'est-ce qu'il a fait Pablo Escobar Il a fait un feu. Il a fait un feu de camp. Mais non. le feu de camp il l'a fait avec des billets. Combien et et ben, 400 000 dollars de feu de camp. Fait, Mais non. Pour pas que sa fille attrape froid. Est-ce que c'est de la d'un papa ou est-ce que c'est de la folie Je vous laisserai. Il y a plus, de ah, là, plus de 21 milliards de dollars. Ah, ouais. et il y a euh, environ 5 Ça, 000 fois, donc il y a, euh, ouais, euh, y a plus d'un milliard à chaque fois qui disparaissait euh, J'ai parlé, les rats par parce que c'était sous terre et, et ça il pouvait pas gérer. Enfin. Ça c'est ouf. Et la dernière découverte que j'ai découvert sur, euh, sur cet homme. Feuille, ça c'est presque drôle, c'est horrible, mais c'est presque pas... drôle. Comment ah, il a démarré un peu sa ça. fortune quand ils ont fait une perquisition ah, chez lui, ils ont trouvé 12 zèbres. Moi, et des zèbres, ça ne s'achète pas dans le commerce. Les zèbres c'est des ah, animaux. Ouais. Il y a un sur le métier. On a tous mis des annonces. Il y a 15 ans de salle, de il restauration, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Aujourd'hui, il trop. De place. La grille des salaires a été revue à la hausse. Plus 16% avec cet accord de branche de la profession pour tenter d'attirer à nouveau. Mais le malaise semble plus profond depuis le Covid. Philippe Huerta, c'est le président de l'UMIH de l'Ariège. Il tient l'hôtel Le Manoir Daniel, à tarascon sur l'Ariège. Le Covid malheureusement a montré qu'on pouvait ben, euh, vivre différemment, qu'on pouvait avoir une autre vie, peut-être trouver un métier différent avec des contraintes moins importantes au niveau des horaires. Il y a beaucoup de personnes qui nous posent des questions, euh, quels sont les horaires, est-ce que je vais avoir euh, mes week-ends, etc. Et bon je comprends aussi que le les employés peuvent avoir envie d'autre chose. en france dans le secteur hôtel et restauration 200 à 300 000 postes sont encore à pourvoir un reportage de radio signé christine bouillon quelques mots de sport le rc ah bah voilà Boulot. on arrive à l'avoir un ordre hier en ça, 14 a eu victoire 29 à 16 ah, à à tout à l'heure un leur cinquième victoire je n'arrive pas à l'avoir sur la qualification face au final. et vous avez raison Apparemment, part d'où ça au sein de la gauche évidemment que les grands principes soient respectés et la laïcité ça va bah, ouais, c'est la question euh, que l'on se pose cette euh, laïcité parce que c'est le respect évidemment, en fait comme Baudouin qui veut la religion et puis euh, une autre skaka. gauche aussi qui, beurre, qui dit euh, ah. que bah, il faut euh, ah, tout, ah, tout ah, dire ah, bien ah, sûr ah, aller ah, en fait ah, beaucoup plus loin c'est vrai résultats, ça se sent dans les euh, discussions euh, actuellement oui. la France insoumise et puis euh, c'est pas les sorties petit moment partenaire oui un petit mot, c'est se pas, pas, euh, hein. pas seulement la laïcité, ce sont bien avant de porter leurs frères, je je dire, notre culture, euh, là, notre culture à tous. Oui. Voilà, <rire> vient, hein. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy En attendant, les gauches se réunissent. C'est ce que les droites. Euh... <coughs> le ministre de l'Intérieur, et préférablement aurait pu anticiper. Ministre de l'Intérieur, l'Intérieur et préférablement aurait pu anticiper. d'ailleurs et préférablement aurait pu anticiper. d'ailleurs et préférablement aurait pu anticiper. d'ailleurs et préférablement aurait pu anticiper.